On vais faire long feu sur les routes, lui. Salut tout le monde, dites-moi comment ça va. Nouvelle vidéo, ça y est, on est de retour au guidon de l'USV. Ça me fait plaisir. Euh, bon, je ne suis toujours pas allé faire réparer la plaque, mais j'ai fait un truc de réparation de fortune avec un riselant. Euh, cet accessoire bien connu des, des mécaniciens moto-amateurs. En revanche, il bon, y a un truc que je ne vous avais pas dit, c'est que euh, la dernière fois que j'ai utilisé la SV, en rentrant à la maison, truc de boulet, hein, je l'ai fait tomber dans mon jardin. Une fois que j'étais garé, j'étais descendu et tout, au moment de mettre la bâche, je l'ai fait tomber sur la rebelle et je viens de voir, donc euh, sans aucune gravité, elle est tombée tout doucement, je la moitié rattrapée et tout, enfin bon bref. Elle a quand même cogné un peu la rebelle, qui n'a rien. En revanche, la SV, je viens de voir que j'ai pété tout le, le peu, de plastique que j'ai à l'arrière, je viens de les péter. Enfin, je viens, il est pété. Donc, euh, ça y est, il va falloir que j'attaque la, la transformation du SV. J'ai plus d'excuses là. Ça fait longtemps que je veux m'y mettre, que je veux changer plein de choses dessus. Bon, bah là, Il en va de ma réputation là. Mais bon, toujours est-il pour l'instant, je suis en route pour le boulot. Vous le voyez la luminosité. Je suis parti à l'heure. Ça me fait bizarre. Et puis voilà. Oh, mais lui il a le contre sens là. Mais qu'est-ce qu'il fout Il vient du tunnel Incroyable qui est à contre dans le tunnel c'est fou j'arrive pas à régler mes rétros ça m'énerve il y avait un gros truc en face là J'ai déjà faim, c'est incroyable, 5h15, je suis enceinte ou quoi J'ai envie de manger des fraises. On arrête de rêver mémé, c'est pas parce que t'es à la retraité que t'as le temps que les autres l'ont aussi. pas peine mémé elle est pas à la retraite mais elle a le temps quand même. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui là On va se traîner comme ça, c'est fou. Ouais, allez. Souhaitez-moi bonne chance et moi, on va rentrer. La soirée de l'enfer touche à sa fin. Oh mon dieu, c'était dur là. Hein que des problèmes. On va rentrer. Normalement, on a le périph' tout du long, sauf s'il y a un pépin. Il n'y en aura pas, on est d'accord. Voilà. Conner Je me suis pas trop tenu informé Mais il semblerait qu'il faut que je fasse gaffe à ce genre de mots Parce que Youtube a semble-t-il durci un peu la, Les règles en termes de, de nom d'oiseau euh, C'est à dire qu'avant il n'y avait pas spécialement De reconnaissance vocale et A priori maintenant il analyse le son des vidéos Pour savoir quand on dit des, des gourmands ou pas donc je vais être amené à faire attention je vais être forcé même plutôt qu'amener oui, oui oui oui oui le scout qu'est ce qu'il a fait Tout va bien Si vous avez vu, Putain, bah j'espère qu'il emmènera personne d'autre que lui. Hein. Ouais, bon, faites gaffe à vous là. Bonne Mais vous aussi Tant pis pour lui ah bah là ouais, là, il est tout droit là. Bon. Bonne nuit. Ah ouais il est cuit complet Pépère là. Arrêtez de prendre le volant ou le guidon quand vous êtes sous sans on Là il a même pas laissé, euh, on aurait même essayé de le retenir le mec il a grimpé sur son scout il est reparti quoi. Il avait rien à faire. Le gars veut rentrer, en tout cas il va essayer, il va pas y arriver je vous le dis. Il était tellement cuit le mec que son scout il faisait des étincelles. C'est quand même rarement constatable ça Ouais j'avais pas vu la galette Roule pas trop avec mon ami hein. C'est pas fait pour T'arrives ça va, au delà tu vas avoir des surprises hein. Et ben du coup Fort euh, de mes déconvenus de la semaine Je me suis méga Ouais plutôt bien bien couvert aujourd'hui Forcément il fait beaucoup moins froid que le reste de la semaine. C'est ma chance. Oh non la pluie. J'ai peut-être bien fait de même courir. Oh mais ça va se mettre à bien pleuvoir d'un coup en plus. Hein c'est même pas de la prévention quoi, c'est.. Pas que j'ai pris les bons réflexes, les bonnes manières. Bon la moto je suis bien en essence, il me reste deux tiers La voiture j'ai fait ça cette nuit, j'ai pris des bidons Parce que là a priori les... les raffineries sont encore un peu en grève et ça pourrait durer Donc au moins bon, J'ai mes petits 15 litres <coughs> En rab Pour le reste les véhicules Sont pleins presque Je peux tenir un long moment Oh bah encore un truc tout beau tout neuf C'était pas là hier tout ça Ça sort de terre, ils font des retouches déjà. Incroyable. Oh ben. Il n'y a pas que chez moi, donc il n'y a plus d'électricité là chez nous aussi. Qu'est-ce qui se passe Pas rassurant. Bien l'artiste. Eh bien écoutez mes amis, merci d'être resté jusqu'au bout, boire ou conduire, il faut choisir et c'est pas qu'un slogan, c'est une obligation, voilà, faites pas les cons. Euh, ce week-end je pars à Nantes bosser pour euh, eux là, Dropkick Murphys. Euh, le nom correctement orthographié, ça fiche ici. D'ici là je pense pas prendre la moto, donc euh, probablement prochaine vidéo mardi. Faites attention à vous, mangez, dormez, buvez.